Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser un vêtement à partir d'un modèle. Et après nous verrons comment déformer ce vêtement pour l'appliquer à une posture un petit peu différente. Donc le modèle est ici. Nous allons donc réaliser une partie de ce modèle, comme ceci. Et après nous mettrons ce vêtement euh, le plus simplement possible, de façon à avoir donc euh, un vêtement de face. Et après nous verrons comment donc, le, le déformer. Allez, je vais tout de suite dans fichier nouveau. Je vais fichier importer, donc j'importe le vêtement qui m'a été fourni, c'est celui-là, voilà, j'incorpore. Donc voilà, c'est une demande qui m'a été faite à partir donc de, de cette illustration. Donc je mets ce document sur un nouveau calque. Alors je, je préfère maintenant ouvrir la, la fenêtre objet, voilà, c'est plus simple. Là, ici, on a notre image. Là, on a notre calque 1 qu'on va renommer euh, modèle. Voilà. J'appuie sur Entrée pour valider. Je le verrouille, je baisse euh, son opacité à 50%. C'est fait. Je clique sur le petit plus pour créer donc un nouveau calque que je vais appeler illustration. J'appuie sur Entrée pour valider. Donc là, on a notre modèle avec notre image. Et ici, on a notre illustration sur laquelle on va réaliser en fait juste la moitié. Euh, du dessin. Alors je me permettrai d'essayer de, bah, de, de mettre le vêtement de, de face, c'est-à-dire que je n'aurai pas cette petite perspective-là. Hein. Voilà, je vais utiliser une petite tablette graphique avec un stylet, donc c'est une tablette euh, bambou, ça fait son, ça fait le boulot. Quoi. Donc je prends l'outil crayon, alors on vérifie qu'ici on a bien un lissage à 50, on utilise le mode ici euh, créer un chemin de baisier régulier, on vérifie qu'il n'y ait pas de forme, Voilà. On vérifie aussi qu'on soit bien sur le calque illustration, parce que si on est sur le calque modèle et que c'est verrouillé, on ne pourra pas dessiner. Et on va se lancer. Euh, voilà, c'est parti. Donc je vais faire la manche, ici. Euh, tac, donc... Voilà, je fais un petit vêtement comme ça. Alors je désactive le magnétisme, ça m'embête un peu. Euh, également, si vous avez un fond ici, vous pouvez cliquer sur la croix, ce qui supprimera le fond. Et si vous n'avez pas de contour, vous appuyez sur Shift et euh, sur le contour ici. Bon, moi, j'ai pris noir, hein, donc ce ça, ça sera un contour noir. Et on peut également euh, régler ici l'épaisseur. On fait un petit clic droit ou on clique sur le bouton du petit stylet. On va choisir en pixels. On va choisir 1 ou 0.5, c'est pas mal. Voilà. donc je zoome, j'appuie sur plus. Hop, et je vais donc faire ceci, alors je me mets bien au-dessus du petit rectangle qui devient rouge, j'appuie et je fais donc euh, la continuité, voilà, euh... alors je vais un petit peu interpréter le dessin qui m'a été donné, je vais faire mes petites corrections, voilà, donc là on va réaliser tout simplement la manche, et après on voit qu'il y, y a des petits, euh, des petits traits là qu'on va rajouter en appuyant sur shift, donc je mets ici, hop, je vais faire ce petit trait là, ici j'en fais un ici je vais faire un petit arrondi comme ceci là je vais faire un petit trait, là encore ici je vais en rajouter un clac je me mets au dessus du petit carré je me mets ici et là je vais faire ça donc je vais sélectionner maintenant l'outil éditer les nœuds et je vais euh, en quelque sorte mettre les deux nœuds l'un sur l'autre donc pour cela il faut que je fasse apparaître la fenêtre alignée distribuée et là on peut euh, aligner les nœuds horizontalement et verticalement j'aurais pu également choisir ici d'activer le magnétisme ouais, c'est peut-être plus ce que je vais faire je vais faire un petit zoom voilà et je me mets voilà sur ce nœud et automatiquement quand je suis au-dessus de l'autre hop il y a le petit magnétisme qui apparaît voilà de façon à donner l'illusion qu'on est dans la continuité du tracé si on veut vraiment que le tracé soit dans la continuité continuité, pardon. On essaye de bien aligner les, les, les poignées ici. Donc des fois, le, le magnétisme peut nous gêner. Donc s'il nous gêne, on fait Shift pourcentage, ce qui active, vous voyez ici, ou désactive le magnétisme. Donc là, j'ai le magnétisme qui est activé. Clac. Là, je désactive. Je sélectionne les deux nœuds. Je mets les deux poignées ici dans le prolongement. Voilà, c'est pas mal. Euh, là, j'active le magnétisme. Tac. Tac. Voilà. Euh, je rends ce nœud doux, donc pour rendre le nœud doux, on, on sélectionne bien sûr et on clique là dessus, ou on peut également, donc je reviens en arrière appuyer sur CTRL et cliquer sur le nœud, ce qui change sa nature on va passer donc du nœud euh, dur au nœud doux au nœud symétrique et puis après le nœud automatique et puis après on revient à zéro, je vous montre, hop, vous voyez on change à chaque fois le, la nature du nœud voilà. Euh, j'oublie pas d'enregistrer mon document enregistrer sous euh, je vais l'appeler euh, les design voilà j'enregistre sur le bureau et voilà c'est fait donc là c'est bon je rends le nœud doux ici hop c'est pas mal voilà bon la manche je la trouve peut-être un peu trop trop grande donc je vais tout sélectionner je vais sélectionner Alors, un nœud, donc je désactive le magnétisme, on prend l'habitude du raccourci shift pourcentage, voilà, c'est désactivé, je sélectionne par exemple ce nœud-là, et je vais appuyer sur Alt, une fois sélectionné, j'appuie sur Alt, et vous voyez ça déforme la manche, hop, voilà, je réduis un petit peu la manche, je vais encore la réduire ici comme ça, voilà, c'est pas trop mal, voilà, je vais maintenant euh, réaliser, donc donc là ce sera un premier objet, je vais mettre une petite couleur euh, voilà, pour montrer ce que ça donne. Et on va tout de suite corriger les petites erreurs qu'il peut y avoir, c'est à dire que là vous voyez on, on, a, on voit l'autre côté. Alors euh, pour enlever ce, ce petit parasitage, on sélectionne le nœud, ici on va dans chemin et on fait inverser. Et euh, pour inverser c'est Shift R, alors là il n'y a pas le raccourci. Et Shift-R, vous voyez, ça permet de, de, de boucher un petit peu les trous. C'est-à-dire que là, si je fais, je sélectionne par exemple ce nœud, si je fais Shift-R, alors c'est pas Shift-R, si c'est Shift-R, hop, j'ai créé donc un trou. Shift-R permet d'inverser le, le sens euh, du segment. Donc maintenant, on va réaliser, réaliser par exemple cette partie-là, donc avec F6, j'appuie sur F6 pour sélectionner l'outil crayon. Je vais faire ici un petit rebord, hop. Vais monter ça comme ça voilà je vais faire comme ça hop je vais créer donc un objet je vais enlever le la couleur parce que ça me gêne un peu tatatat f6 voilà je vais faire ça comme ça tac et là je rejoins ces deux nœuds là j'ai vu Hop, petite erreur d'affichage, là j'ai vu que les deux nœuds sont disjoints, alors pour joindre deux nœuds, rien de plus facile, on peut cliquer là-dessus, à ce moment-là on joint les deux nœuds, et le raccourci de clavier c'est Shift J, J pour joindre, voilà. À ce moment-là j'ai une seule forme, c'est bon, je vais faire ici cette partie du bas, donc je mets là, hop, tac, là il y a un petit peu de relief, donc je vais faire un petit peu des plis, Tac. Voilà, comme ceci. Je fais le petit arrondi comme ça. Je prolonge un peu. Ouais, C'est pas trop mal. J'appuie sur F2 pour sélectionner l'outil éditer les nœuds. Et je peux me mettre au milieu du segment et un petit peu retravailler, ce qui m'intéresse. Voilà, ce nœud-là, je vais l'enlever. Donc, je le sélectionne et j'appuie sur euh, Supre de mon, de mon clavier. Ou alors, je peux... Euh, alors que je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est CTRL-ALT, et cliquer dessus, vous voyez Si je fais CTRL-ALT sur un nœud, je le supprime. Un autre petit raccourci. Voilà, je vais essayer de faire la poche ici. Donc, on va dire qu'ici, on a... Petite erreur d'affichage encore. Là, on a un objet, je vais mettre la couleur. Ici, on en a un autre. Je vais mettre cette couleur-là, par exemple. Et là, on a un troisième. Par contre moi je veux garder le contour à 0,5 en permanence. Alors ce que je vais faire, je vais aller dans les préférences de l'objet, c'est-à-dire ici l'outil crayon, je double-clic. Voilà. Hop, et je fais dernier style utilisé. C'est-à-dire qu'il va regarder en mémoire le fait que je change ici, que je mette 0.5. En principe. Maintenant, si je fais un nouvel objet, vous voyez, il a gardé le 0.5. Donc CTRL S pour enregistrer. Je zoome, j'appuie sur plus. Ici, je vais faire la poche. Hop Tac. Voilà, avec l'outil éditer les nœuds, F2, je retravaille un petit peu ici les poignets, de façon à ce que ce soit un peu plus joli. Voilà. Je zoome, allez, je mets ça à peu près comme ceci. Je vais rajouter un autre objet. Cette partie-là. J'active le magnétisme de façon à ce que les nœuds soient collés l'un au-dessus de l'autre avec l'objet qui est juste en dessous. Voilà, c'est pas mal. Et là, je vais créer cette partie-là, ici. Alors, dans, cette, euh, dans cette version d'Inkscape, il y a quelques bugs d'affichage. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on a deux autres objets. Je vais mettre des couleurs différentes. Voilà. Et je vais donc rajouter une autre couleur pour la, la, la poche, en fait. Voilà, hop, hop. CTRL-A pour sélectionner tous les nœuds et avoir ainsi les poignées qui s'affichent. Alors, ce que je vais faire, je vais... Euh, Sélectionner ici mon objet, que je mets en jaune, je le duplique et je vais le soustraire de façon à couper là ce qui ne m'intéresse pas. Donc je vais dans le chemin et je fais euh, te, te, te, te, te intersection. Voilà, vous voyez, hop, et comme ça j'ai ma poche que je vais mettre dans une couleur. J'avais décidé de le mettre rouge, je vais mettre rouge. Voilà. Et on va utiliser quelque chose qui est, qui est très pratique, que j'ai découvert il n'y a pas peu de temps, c'est l'échantillon. L'échantillon, voilà. c'est vraiment sympa parce qu'une fois qu'on l'a créé, on peut, on peut modifier et automatiquement ça va changer toutes les couleurs des objets qui ont donc ce petit échantillon en partage. Donc cette partie-là, je vais la mettre devant, hop Cette partie-là, je la monte un peu. Alors, pour monter et descendre un objet dans la pile, on a les, les flèches au niveau du, du clavier. Vous voyez, page down, page up. Ou alors, on peut sélectionner l'outil flèche noire et monter ou descendre un objet par rapport aux autres. Tac. Bon, ça, je le descends, alors. Allez, on va dire que c'est bon. Je sélectionne dessous, je groupe. Euh, J'enlève la couleur. Est-ce qu'il me reste à faire... Alors, il va me rester à faire ceci. Ça, je vais l'enlever. Je vais ici joindre ces deux, ces deux nœuds. <rire> Alors, pour joindre deux nœuds, c'est Alt-J. On peut cliquer là-dessus. Clac À ce moment-là, vous voyez, on a un segment qui est créé. Et avec Alt-J, ça marche également. Et on va aligner ça bien à la verticale. Donc, toujours alors là on peut choisir par rapport au milieu, c'est pas mal, donc hop, comme ça mes deux nœuds ils sont joints, enfin, alignés correctement, on va sélectionner également ces deux, deux nœuds là, on enlève ici la, la poignée, alors pour enlever la poignée, on appuie sur CTRL, et sur le, le petit rond rouge, et comme ça je suis sûr d'avoir un segment bien droit, que je vais pouvoir aligner bien à la verticale, et je peux également aligner avec les nœuds qui sont en dessous, donc je sélectionne tout ça, et j'aligne verticalement, voilà, donc ici, je vais faire la boucle. Donc pour faire la boucle, euh, je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Voilà, je vais faire cette partie-là. Hop, je vais peut-être monter un peu. Un petit peu plus large quand même. Alors je vais convertir donc mon rectangle en objet chemin. Donc pour cela, je clique là-dessus. Hop à ce moment-là, je supprime ici ce segment. Donc pour supprimer un segment avec l'outil d'IT les nœuds, on fait un rectangle de sélection et on clique là-dessus. Tac Je resélectionne l'outil rectangle et ellipse. Non, rectangle et carré, pardon. Euh, je vais rendre ça un petit peu rond. Voilà. Ça me paraît un peu large, je réduis tout. Je vais refaire un petit peu mon... On arrondit. Voilà, je sélectionne l'outil cercle, et on va faire un cercle au milieu. Hop. Voilà, je sélectionne les deux objets et je vais les aligner par rapport au dernier objet sélectionné. Moi, j'aime bien sélectionner le dernier objet. Donc, je prends celui-là, je prends celui derrière, donc c'est le dernier, et je les aligne horizontalement et verticalement. Voilà. On va faire ici les... Hop, CTRL-Z, j'enregistre. On va faire ici des... Les petits traits noirs. Alors tout simplement avec l'outil, euh, bon, à prendre l'outil courbe de Bézier. Je clique une fois, j'appuie, je clique. Donc ça fait des petits triangles. On met ça en noir. Avec l'outil euh, flèche noire, je vais dupliquer. Donc pour dupliquer, on clique là-dessus, ou on peut aller dans l'édition dupliquer ou Ctrl D, dupliquer ici. Voilà, hop. En créer un autre là j'appuie sur l'outil éditer les nœuds ou f2 pour allonger ici un petit peu voilà je duplique alors je vais enlever le contour à ces trois objets je les sélectionne et je clique sur la croix mais d'abord j'appuie sur shift et sur la croix ou alors je vais dans contour et je clique sur la croix voilà. je répète souvent les mêmes choses mais voilà donc Là c'est bon, on va sélectionner tous ces objets, les grouper, CTRL-G, ou on peut cliquer là-dessus aussi pour grouper, ou aller dans Objets, Grouper. On a plusieurs possibilités. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Il nous reste à faire le col. Donc on va faire le col avec l'outil crayon, donc F6. Hop. Donc, je fais cette partie-là, alors j'enlève le fond et je rajoute un contour, j'appuie sur Shift et sur le noir... Comme ceci, hop. Ah, j'ai oublié de joindre tous les segments. Donc je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds, j'appuie sur Shift et sur ces trois segments. Je fais un rectangle de sélection et je vais joindre les nœuds en cliquant là-dessus ou en faisant Shift-J. Donc moi, je clique là-dessus. Euh, ce nœud-là ne m'intéresse pas, donc je le sélectionne et j'appuie sur Supre. Voilà, c'est pas trop mal. On va rajouter quelques, quelques traits. Ici. Ah, J'ai oublié d'appuyer sur Shift encore. J'appuie sur Shift. Un premier trait. Un autre trait, je zoome. J'active le magnétisme. Shift pourcentage. Tac. Voilà, je vérifie que tout est bien aligné. Voilà, c'est pas mal. Ouais, là c'est bien voilà il me reste à faire euh, la petite fermeture éclair il me semble que ça doit être ça au milieu donc je vais utiliser tout simplement euh, bah, l'outil rectangle hop je me mets là je désactive le magnétisme j'appuie sur plus pour zoomer j'arrondis un petit peu plus voilà peut-être mettre cette partie là un petit peu plus au milieu ouais, c'est pas mal Peut-être décaler un peu ça. Euh, je vais mettre une ligne en pointillé au milieu avec l'outil courbe de Bézier. Donc je me mets en haut, je clique. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je clique une deuxième fois. Et j'appuie sur Entrée pour valider. À ce moment-là, j'ai un trait qui m'a été créé. Donc pour zoomer, je peux appuyer sur Z faire un rectangle de sélection ce qui me permet de zoomer à l'endroit que je souhaite. Mais ici dans style de contour donc nous on était en pixels à 0,5 Voilà. et on va choisir ici en pointillé on va choisir celui là par exemple peut-être un peu gros peut-être plus celui là voilà on va aligner ces deux objets donc je sélectionne les deux avec shift je fais apparaître la fenêtre alignée et distribuée en cliquant là dessus euh, cliquant ici et j'aligne hop hop Alors je vois que ça dépasse un peu. Je sélectionne ici mon rectangle avec mon bord arrondi, je regarde la hauteur, je vais la, la sélectionner, je vais la copier. Je vais la mettre ici sur cet objet de façon à ce qu'ils aient la même hauteur. Et je les aligne à nouveau, voilà c'est parfait. Voilà, c'est pas trop mal. Euh, je vais m'arrêter là pour cet objet. Donc je sélectionne tout, je déplace tout sur le côté. Et on va un petit peu attribuer des, des couleurs. Euh, donc là, est-ce que je l'ai mis dans euh, les échantillons Non, donc ici je mets échantillon, là nous avons la poche, je vais donc choisir l'échantillon. Donc pour cela, je peux également faire apparaître ici dans l'affichage la palette, donc c'était la couleur rouge, et ici ça va être du blanc, donc je vais mettre du blanc, mais que je vais mettre dans, ma, dans mon échantillon, voilà. On peut renommer bien sûr, hein. ici je peux l'appeler blanc, allez hop c'est très pratique euh, cette partie là je vais mettre du gris voilà hop je clique dans l'échantillon euh, et cette partie là aussi en gris alors ma palette elle est là clac clac là on voit qu'on a les mêmes erreurs que tout à l'heure donc il suffit juste comme on a vu de sélectionner ici ce nœud faire shift r et ça inverse le tracé ce qui permet hop, de remplir et de pas avoir de trous dans notre objet euh, ici, je l'avais je mis en or, je crois, couleur un petit peu or. Donc, on va prendre un jaune. Voilà, on va faire le trou. Donc, pour cela, je sélectionne également le cercle. Et je vais dans chemin et je fais, il me semble que ça doit être division. Non, ce n'est pas division. CTRL-Z. Donc, je sélectionne les deux objets. Ça doit être euh, différence. Voilà, et maintenant, j'ai un trou pour voir à travers. Pour la fermeture éclair, je vais mettre euh, ben, la couleur grise, Hop. voilà. Donc cette partie-là, je vais la grouper, CTRL-G, et la projeter en avant. Là, je vais mettre un fond gris, tac, et ici, euh, je crois que j'avais mis du blanc. Bon, où je vais changer peut-être la couleur euh, directement là, voilà, un gris plus clair. On va régler encore deux petites choses. Euh, la poche, il faut que je la mette un petit peu plus bas. Voilà. Ces objets-là, je vais utiliser un masque pour masquer le, justement ce qui déborde. Donc je vais utiliser cet objet. Je groupe, CTRL-G, cet objet, je vais créer donc un clone qui vient se placer devant. Je sélectionne tous les triangles. Hein. Je fais un shift. Je sélectionne donc mon, mon clone ici. Je fais un clic droit et je fais définir une découpe. À ce moment-là, ces objets sont masqués, c'est-à-dire qu'on ne voit que ce qui est contenu ou juste en dessous du clone. J'espère que je suis clair. Et maintenant, bon, bah, toute cette partie-là, on va grouper. Donc, CTRL-G. J'ai je... ah pris le petit pointillé, là, donc ça, le petit pointillé, je ne le veux pas. Voilà. CTRL-G pour grouper tout ça. Et on va utiliser, dans les effets chemin ici, une fonction qui s'appelle reflet miroir, qui est très pratique. Hop, reflet miroir. Ici, je fais ajouter. Ce qui nous permet de créer tout de suite l'autre partie. Avec l'outil Éditer les nœuds, on voit ici l'axe de symétrie. Donc on va pouvoir déplacer et placer correctement, à peu près au milieu. Ou alors si on veut vraiment le placer correctement, on active le magnétisme. Et voilà. Donc on a reproduit à peu près euh, le modèle initial. On peut s'amuser, bien sûr, à, à enrichir avec un dégradé. Si on veut mettre un petit dégradé, on clique ici sur l'outil dégradé. On clique, on glisse. Alors, je désactive ici l'effet chemin. Alors, pourquoi je ne peux pas faire de dégradé J'ai... C'est parce que ça doit être dans les échantillons. Donc, je suis obligé de remettre un gris. Voilà. Et maintenant, je dois pouvoir faire un dégradé. Alors du gris ici, vers un gris plus foncé, je vais choisir celui-là. Voilà. Bon, enfin, ça c'est une petite parenthèse. Donc, on va grouper tout ça. On a maintenant notre objet, qu'on va garder comme modèle. On va le dupliquer. Alors pour dupliquer, on a vu tout à l'heure, c'est dans édition, dupliquer ou CTRL-D. On le place ici. Euh, on va essayer déjà de le placer sur un... Un modèle donc je vais récupérer un modèle que j'avais fait tout à l'heure. On va prendre le modèle de base. Bien sûr tous ces, tous ces fichiers pardon, seront, seront en téléchargement. Donc je vais sélectionner le petit personnage là, je le coupe, je mets sur mon document et je le colle CTRL V. Voilà. Alors en faisant ça je lui ai perdu les yeux, c'est peut-être pas terrible. Je vais faire fichier importer plutôt et je vais importer euh, mes modèles ils sont où les modèles <rire> voilà c'est bon voilà j'ai mes modèles j'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose ici perdu la couleur de la lèvre donc copier voilà c'est bon allez je dégroupe tout ça alors pour dégrouper on clique là dessus je vais mettre ce modèle de côté. Je vais utiliser d'abord le modèle de, de face. Je vais mettre là. Hop. Donc, il s'agit de poser ce vêtement donc, sur notre personnage ici. On va mettre ça au premier plan. Et on voit que ça ne matche pas trop, ça ne colle pas encore. Alors Pour cela, je vais l'agrandir un peu. Donc, je clique sur la flèche et j'appuie sur CTRL. Ou plutôt sur SHIFT. Voilà Sur SHIFT, ça permet de l'élargir par rapport à son centre. Voilà. On va le descendre un peu. agrandir encore un peu. Alors pour vraiment voir le modèle derrière, on va utiliser le mode d'affichage contour. Et on voit comme ça euh, les épaules et puis le modèle derrière. Et là, on va pouvoir bien mettre nos trucs. Euh, cette partie là, je vais descendre. Donc là, j'utilise beaucoup l'outil Éditer les nœuds. Là, je vais sélectionner tous ces objets avec Shift, je fais un rectangle de sélection, je sélectionne par exemple ce nœud, je le descends en appuyant sur Alt, vous voyez, ce qui permet, comme on l'a vu, de déformer. Donc je sélectionne ce nœud, je déplace, puis après j'appuie sur Alt. Voilà. Euh, on va sélectionner que ces nœuds-là, sélectionner et appuyer sur Alt, de façon à, à resserrer un peu au niveau de la taille. Voilà, alors là ça m'embête un peu, vous voyez le masque, il a dû bouger, ça c'est un peu embêtant, on verra, on corrigera tout ça après. Donc je sélectionne ici les trois objets qui constituent la poche, cette partie là, celui là et celui là, également le, le fond blanc là, je passe en mode d'affichage contour, donc pour passer en mode d'affichage contour, le raccourci c'est CTRL 5, Hein, donc CTRL 5 me permet d'alterner, je fais un rectangle de sélection et je peux déplacer et positionner correctement ça, je vais agrandir un petit peu les poches là, Hop. alors comment ça se passe Hop, Je sélectionne ça, je déplace, je vais mettre les deux nœuds l'un au dessus de l'autre, euh, là je suis à 1, je vais passer à 0.5 j'aurais dû le faire tout à l'heure voilà. Cette partie-là, je vais la descendre. Alors, étant donné que c'est un groupe, il faut double-cliquer pour rentrer dans le groupe. Je m'explique. Avec l'outil objet, ça va être plus facile. Voilà. Alors, donc là, j'ai mon vêtement qui s'appelle G3552. Euh, Et voilà. En double-cliquant dans le groupe, vous voyez, j'ai accès à, aux différents éléments. Donc, moi, ce que je veux descendre, c'est ça. Je vais descendre un peu. Ouais, on va descendre à peu près comme ceci. Cette partie-là et celle-là, je vais euh, bah, les projeter un petit peu plus vers le bas. Voilà, c'est pas mal. On va un petit peu resserrer le col. Donc le col, je sélectionne. Euh, je vais sélectionner ça et également la partie, euh, partie blanche. là. faire un rectangle de sélection. Sélectionner ce nœud déplacé et après appuyer sur Alt. Je vais rendre ce nœud, ouais, peut-être le descendre ici, comme ça. Voilà. Et là, je pense qu'on a un problème avec euh, le masque. Vous voyez, là, j'ai le masque. En fait, on va refaire le masque. On va faire un clic droit. On va faire supprimer le masque. Alors, retirer la découpe, pardon. C'est pas un masque, c'est une découpe. Je me suis trompé. Et on va refaire donc le masque. Je sélectionne donc cette partie-là. Euh, et on va cliquer là dessus pour utiliser un clone comme tout à l'heure prendre les bandes noires faire un clic droit et définir une découpe voilà et là c'est pas trop mal donc voilà on a réussi à placer assez facilement euh, <rire> notre élément là, ça va un peu bouger c'est pas terrible On peut revenir travailler les petits, les petits motifs ouais, pour que ce soit un peu plus équilibré Voilà. Euh, là également je vais utiliser donc ce dégradé je vais le mettre sur cet objet donc je fais un CTRL C et je vais dans édition et je fais coller le style et en principe vous voyez hop j'ai le même dégradé comme ça ça permet d'avoir une continuité mais là, ils sont pas placés exactement de la même façon donc je sélectionne cet objet je sélectionne l'autre celui là et je déplace ce petit carré au dessus du carré et le rond au dessus du rond avec le magnétisme ce qui me permet d'avoir exactement le même dégradé le même effet sur les deux objets, puis on dirait qu'ils font partie du, du même objet. quoi. Voilà. Donc j'enregistre, CTRL-S. Donc là, on est très content, on a fait notre première partie. On va placer ça ici, hop. Je prends mon deuxième modèle. Je vais l'aligner correctement par rapport à l'autre, voilà. On va sélectionner notre vêtement, on va le dupliquer, CTRL-D. On va le mettre ici, hop. Voilà. Et on va euh, supprimer l'effet chemin. Donc pour supprimer l'effet chemin, on va bah, convertir tout notre objet en, en objet chemin. On va cliquer donc là-dessus. Voilà. Et en principe, maintenant, chaque, ob... voilà, chaque partie devrait être modifiable indépendamment. J'espère que ça va fonctionner. Ouais, c'est bon. Donc on va le plaquer sur notre modèle euh, qui est un petit peu déhanché. Donc je sélectionne tout. Hop on place comme ceci. Et là, on va devoir sélectionner les parties les, une à une. Donc cette partie-là, la manche. Voilà. On va sélectionner également la poche. Voilà. Hop. Je fais un rectangle de sélection. Bon. Je clique sur un point, je le déplace, et après j'appuie sur Alt. Voilà, hop. Alors comme tout à l'heure, on va passer en mode d'affichage contour, CTRL-5. Hop. Hop, voilà. Donc cette partie-là, avec ici les petits objets noirs, euh, on reprend également la poche, on essaie de reprendre tous les éléments, euh, également la partie blanche, tac alors ce qui n'est pas évident, c'est de savoir quoi sélectionner et combien de nœuds on va pouvoir déplacer. Ouais, on va déplacer cela, ça devrait être pas mal. Je sélectionne un nœud, j'appuie sur Alt, je sélectionne que cette partie-là, j'appuie sur Alt. J'aurais peut-être dû prendre ça et ça. Voilà, là on va un petit peu, hop, Ctrl-Z, décidément, on va sélectionner tout ça et un petit peu, Oups, Oups, Oups, Oups, Ctrl-Z. je repasse en mode d'affichage normal, on a encore un problème avec le, la découpe alors la découpe, elle est où voilà c'est ici donc vous voyez là ce petit pictogramme signifie que je suis bien sur ma découpe, je vais pouvoir faire un clic droit et faire retirer la découpe voilà donc là mes objets ont un petit peu bougé de façon pas terrible Voilà. Donc je repasse en mode de, euh, affichage de contour. Donc là ici cette partie là, on va euh, on va sélectionner également la partie blanche. Ici la poche, sélectionner tout ça. Non, peut-être juste la manche, je vais sélectionner et déplacer. Elle est derrière, voilà. Je sélectionne ça. Je sélectionne par exemple ce nœud-là, je déplace vers le bas. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est assez fastidieux quand même, hein. Peut-être un peu long, Hop. je zoom je fais cette partie là, je vais réduire. Euh, là, on devrait faire en fait un tracé comme ceci. Je mette ça un petit peu plus rouge, un petit peu plus gros pour bien voir. Voilà. Ici, euh, la fermeture éclair devrait faire un, un trajet un petit peu comme ça. Alors ce qu'on va faire là, déjà ça je le déplace, je le place un peu plus correctement. Voilà. Cette partie-là, avec la ça. Euh, je vais sélectionner tout ça. Sélectionner cet objet. Voilà, et déplacer comme ceci. C'est pas trop mal. Sélectionner tout ça. Un petit peu refermé. Un petit peu serré. Hop, tac, tac. La poche, un petit peu avec cette partie là. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. Là, ce qu'on va faire, c'est avec donc euh, la fermeture éclair. Donc cet objet, euh, je vais donc le, le grouper, Ctrl G le mettre sur le côté, et je vais utiliser une fonction qui est, que j'aime bien, qui s'appelle chemin-effet, c'est courbé. Alors, l'effet courbé, par contre, ça ne fonctionne... Donc, je dégroupe. Hop Alors, je vais d'abord dégrouper l'objet. Est-ce qu'il est bien dégroupé Oui. Lui faire un retournement pour qu'il soit bien à la verticale, le grouper quand il est à la verticale, et maintenant, je vais utiliser la fonction courbé. Ajouter. Et là maintenant on a deux petits points. Donc je place cet objet ici, je vais le placer là, clac. On a deux petits nœuds ici, et si je me mets au milieu, là, vous voyez, je peux facilement déformer. Comme ceci. Hop. Mon objet de façon à ce que ça colle un peu plus. Cette partie là, tac, petite rotation. Là je vais déplacer... Ici ces nœuds pour les mettre un peu plus au centre. Voilà, tac. Bon, il y a un petit peu à rectifier ici. Et bien sûr, on va recréer après notre découpe. Bon, il y aura un peu plus à ajuster. Allez, on va créer ici, donc, j'ai dit, euh, je duplique, ctrl D, ou plutôt non, j'avais dit que ctrl Z. Donc, cette partie-là, je vais créer un clone, clac, je vais sélectionner, donc, les, les petits objets noirs, ici, je sélectionne mon clone, clic droit, définir une découpe, voilà. Alors là, on va bien fermer tout ça. descendre un peu voilà, hop. voilà donc le tuto euh, est presque fini vous voyez on a quand même beaucoup de choses à rectifier ça demande pas mal de boulot hop. Il existe bien sûr d'autres outils de, de déformation que j'aurais pu utiliser, mais je trouve que c'est quand même celui-là qui s'y prête le mieux, c'est-à-dire utiliser l'outil les, les, éditer les nœuds, avec euh, une espèce de magnétisme là, vous voyez, qui permet de déformer assez facilement euh, les objets. Euh, une dernière chose peut-être, non je crois que j'ai tout dit. Euh, enfin voilà, n'hésitez pas. Hop ici j'aurais dû allonger un petit peu ça. <rire> Voilà, donc ces modèles, euh, vous pouvez les télécharger en bas de la vidéo. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser ou des critiques. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.